Attention au saut. Yo, salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est au Serlin Trail. C'est un gros terrain de VTT à côté de Grenoble. Et pour ça, j'ai Maxime Rouchot qui est avec moi. Ça ah, va, mec Ça et toi J'avais envie de te le faire tester. Ouais, un truc bien casse-gueule. J'avais fait plusieurs vidéos euh, il y a un petit moment avec. Je l'avais pas ressorti, je me suis dit ça peut être l'occasion. On va se faire peur. Ouais, je pense ouais. Aussi, ouais, On a chacun un mini BMX et on a pris aussi les Enduro le GT et le Kona. Et on va comparer ce qu'on peut faire entre le mini BMX à 150 euros et l'enduro à 5000. Le tien il vaut combien oh là, Un peu moins. 3000 euros d'équipement. Ouais. On va directement en haut se faire la descente. Let's go Maxime, regarde, premier défi. C'est chaud là, on roule sur ce tronc jusqu'au bout. Ouais mode trial ouais, pas trop aller en trial mais bon justement on va voir ce que tu donnes en trial et en plus avec le mini BMX, Vas-y fais pas arriver. à savoir qu'on a même pas essayé les vélos quoi. on y va direct là hein. pas de frein rien yes oh. ok deuxième essai est-ce que ça va aller mieux et... deux fois plus loin le troisième c'est le bon normalement je commence à prendre confiance là il est long quand même ce trou allez allez allez allez oh putain <rire> Attends, y a y'a un poteau là allez encore vas-y ah, la, la quatrième c'est la bonne toujours bah là je te lance dans un truc euh, chaud direct hein. vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y Ouais Tiens, <rire> il y a un arbre, c'est validé. C'est bon. validé. Vas-y, je me le teste aussi. C'est vrai qu'après, celui qui est vraiment chaud. Non, c'est impossible avec le MIV mec, il aurait ah, pu sauter de là, là à là, là, mais... Là, là, ouais. Là, je en disais, ça sauté un peu chaud. Je... C'est vrai qu'il n'y a pas les freins, du coup, tu dois prendre de plus en plus... Bah, ouais, c'est ça. Tu le sens comment toi Bah... Pareil que toi. <rire> On n'a <rire> même pas testé les vélos. Ok. Ok. Wow <rire> <rire> <rire> Comme ça. Ouais, tu veux essayer sauter c'est pas possible je sais pas y un truc vers un hein, c'est mon deuxième essai allez vas-y voilà ça prend du speed wow wow wow, wow <rire> ah non il va être chaud ce banc là non ça va être chaud au bout il y a des nœuds là dans le bois là ça ouais le vélo il reste bloqué avec les petits trous ok yes okay. yes yo validé défi ça c'est bon c'était ma partie maintenant on va se trouver des bosses et tout bon peut-être pas celle là là non 7... c'est 10 mètres peut-être ouais ouais un peu chaud mais plus avec l'enduro là une petite descente dh vas-y Bon, on va attaquer la piste bleue 350 Magnum Let's go Let's go oh, Le saut de la table. T'es chaud, on essaye cette table là. Ça va être énorme je pense. Elle fait quoi 4 mètres. Le premier qui finit sur le dos là, c'est ça le... <rire> le premier qui finit sur le dos. Je enfin, ça va se terminer comme ça. En plus, de toute façon, faut sauter parce qu'il y a un petit caca de bouquetin là. Après, faut freiner quoi. Je pense qu'on va freiner, là on va s'éjecter du vélo. Je sais que t'aimes bien sauter toi. Ouais ah, vas-y. Action un peu <rire> moins. Vas-y, fais-nous rêver. Après si t'es chaud, on envoie de la figure. Hein. Le speed Yeah Oh putain Fren Tu l'as fait Ah ouais t'es arrivé, taqué Franchement, j'étais pas sûr hein. Yes <rire> Vas-y je teste à l'air, trop bon ça pédale, ça pédale Yes Ah le freinage c'est autre chose par contre Il manque juste des freins Alors si tu rentres le tail whip mon gars avec ce vélo Franchement on peut faire deux choses Que si je peux essayer je pars de là-haut C'est un petit tail whip Ok et après 3-6 Alors s'il rentre un tail whip <rire> Ah ouais ça il va direct Ah oh, oui j'étais pas prêt là Tail whip mini BMX Oh Allez You Ça va le faire mec Yeah Il manquait rien Faut juste choper les pédales quoi. Ouais, Parce ça que... c'est compliqué. Ouais. jamais vu quelqu'un rentrer un tel whip avec ce vélo. Hein. C'est une première. Dernière essai. Yeah est passe là Ouais. Passe là. Bon ouais, c'était déjà pas mal de l'envoyer quand même. Hein. Faut déjà le faire tourner le vélo. Bon allez, le 3,6. 6 moins un quart. 270. Attends, j'essaie une fois là, le temps que tu te reposes un peu. Allez, 3,6. Un poil sur la main là, là. un petit 270. Ah ouais. On dirait que c'est plus simple avec un mini BMX, mais en fin de compte c'est compliqué. Wow Yes Voilà, voilà le 3-6 Tu réessayes une fois Allez, je réessaye. Vas-y. La piste n'est pas finie, hein Allez Youhou Allez ouais, franchement on le valide. Yes Youhou Youhou Qu'est-ce <rire> que t'as foutu <rire> Là, là, j'ai fait... J'ai pinceau, j'ai atterri en man je sais pas ce que j'ai fait. Vélo il est dans les branches, là-bas. <rire> Yeah. Je suis arrivé un peu fort dans le virage là, je crois. J'ai pris le virage et puis il y avait une pierre passée Pas par dessus. Ça devient vite dangereux sans les freins. Yes, Qu'est-ce qu'il y a On a fait toute celle-là, là. Moi, moi, moi... T'imagines C'est rien qu'une bleue, t'imagines une ah ouais, rouge. ouais, ouais, non, non, là tu meurs, c'est pas possible. C'est pas possible. Qui vous voulez les gars, à 50 000 plus bleus, on fait la noire. <rire> <rire> On est parti du coup sur la rouge. On a tracé euh, à travers la forêt là pour rejoindre la rouge. On cherchait du plus chaud. J'ai une idée, mais oui. <rire> T'as une idée J'aime pas trop tes idées, mais. C'est ça là On saute du toit de la cabane. Ok, peut-être avec l'enduro de tout à l'heure. Qu'est-ce si que t'en penses de ça J'en pense que. On va peut-être mourir là-dessus, non Ouais, c'est face à d'un bon, bon maître. Bon. Ouais, ouais. Deux Réception là. Un ouais, plutôt 1m50 quoi, du coup. Ouais. Et surtout vrai. que là, il y a la récepte, donc ça monte. <rire> ouais, mets bien le casque. C'est quand le pire. En mode euh, Rampage mini BMX. <rire> ouais. Je vais t'enlever les quelques pierres ici. Allez Oh Oh putain, oh c'est quoi, oh, ça oh, fait un bruit de fou Ah c'est le guidon non, qui a avancé C'est quoi <rire> Ouais mais c'est un petit réglage Oh le choc, vas-y j'essaye mais tu m'as pas donné envie du coup là Ça t'a pas rassuré Non pas du tout Bon, bon courage On dirait-il la planche dans les bateaux c'est genre euh, allez on jette au requin ouais, c'est ça Oh oui Alors tes impressions Oh bon, l'impact Ah j'ai tout pris dans les chevilles là Toi tu vois la taille du casque par rapport au vélo ça fait limite la même ouais. taille ah. Ah ah ah ah On va faire du mini BMX Trial, <rire> il faut monter là Tu commences Allez vas-y pour là C'est plus ton domaine C'est ma partie oh Yes! Plus de vitesse! Un peu plus! Mais c'est pas évident avec tes manivelles qui font 5 ouais, cm. il y a genre. <rire> deux points d'engagement. Deux points d'engagement dans dans le vélo. Viens, au pire, on s'en un vrai backflip ici, là, on réfléchit pas. Euh... Je te regarde faire. J'ai des mauvais souvenirs des backflips. <rire> J'ai cassé mon vélo là. Ah ouais? ouais. <rire> Vas-y, viens, je te mets les images maintenant là. Pour Allez, voir. go! <rire> J'ai envie de lâcher un backflip, mais. pas pardonne plus. Oh, je l'ai quand même lancé, gros! Pire que court! Ça va Est-ce que je suis passé Le vélo, oui. Le vélo est derrière. Je te laisse essayer une fois, si tu veux bien. Ok. Je me suis pris une crêpe. Le vélo, il est 4 mètres derrière la marche. Faut de la vitesse. Vas-y. Oh Le mec en moto en pas Il balance tout. Ça passe. Vas-y, en descente. Ouais, ouais, c'est casse-gueule. ouais. Quand même, tu vas me battre en triage. C'est la honte. dans la vitesse. Vas-y. You. Yes Bah ça c'est le guidon en avant ça C'est ça Oh ah, je crois qu'on a rincé la piste avec le mini BMX hein. Ça te dit maintenant on compare On fait un peu des tricks similaires mais c'est ci avec le vrai enduro et on voit ce que ça peut donner ouais, ouais, <rire> Je suis vraiment content d'avoir terminé cette piste avec le mini BMX parce que je pensais qu'on allait se mettre plus de gamelles Mais franchement résultat on est plutôt ouais, bien sorti ouais, pas si mal Ça reste casse gueule Je vous déconseille de faire ça avec un mini BMX Mais c'est faisable Maintenant on va se faire plaisir parce que là comme je vous ai dit on est au Serlin trail C'est genre une piste de ouf Regardez on peut sauter d'une okay. cabane Toi à côté pour montrer <rire> 3 mètres de haut je tout petit à côté. Ah ouais ouais tu parais tout petit là Parti du coup on a pris les enduros J'ai pris le GT, il a pris le Cona Et tu te souviens de ce petit tronc là qu'on a fait au début de vidéo Qui était bien chaud avec le mini BMX Et ben bah, je te propose de le refaire avec l'enduro pour comparer Sauf qu'il faut monter dessus, rouler jusqu'au bout Et après c'était chaud il y a le banc là au fond là. Équipé en plus t'as la dorsale, moi j'ai pris le casque intégral On craint plus rien là, montre moi ton talent de réaliste Wow Try again Ok là, avec de l'élan, easy Là, vas-y te coach, Regarde bien loin, bien loin, bien loin, bien loin Ah oui il y va Ah ouais t'es chauffé là Tu veux t'arrêter là ou pas Je le bien une fois. Ça me plaît ce comportement là, toujours plus Ok l'élan Vas-y, vas-y <rire> New try, là, extension Vas-y, vas-y, vas-y, regarde bien loin Ouais, ouais Ouais! J'ai yes. <rire> pas roulé en J'avais pas l'idée de sauter comme ça avec de l'élan mais euh, ça me plaît A toi de me montrer En mode DH je vais, te, je vais te montrer ma version La version mode trial Je pensais plutôt arriver genre saut sur la roue arrière et sauter sur le banc, mais Allez à toi de nous montrer oh Yes le banc c'est légèrement levé. Ouais, léger. Mais c'est validé. C'est validé. Et bon, c'est chauffé là, on peut attaquer les bases. Là, on attaque. Et là, du coup, je vais un peu plus te montrer. Là, c'est un peu plus mon ouais, domaine. C'est plus ton domaine, attends <rire> les gros sauts, les gros trucs. C'est énorme parce que sur le parcours, ils ont mis des mains là. On peut essayer de se lancer des petits défis là, avec euh, essayer de toucher les mains en l'air. Je dois pouvoir la prendre, je crois. Yo. Ah, je le tiens là, j'en peux plus là, j'en peux plus. Ça arrive. T'es validé le pouce bleu, pouce bleu pour la figure. Vas-y, j'essaie une fois, ça m'a plus cette idée là. Et on a un autre en bas, là tu verras, il est pareil, encore un peu plus long. On essayera pendant notre trip. Ça va, t'es bien là, muscu et tout là, ça va. Yes On peut voir que c'est validé. La main tende toujours. Eh ben, Vas-y, on va tout en haut. Poule, cool, Serlin, attention au saut. Vas-y, c'est parti. <rires> <Le bum. rires> Yes Wouh. Yeah dans le virage Le lock de tout à l'heure Yeah, saut Yes! Yeah. <rire> la main Là on vient de prendre le virage, ici, à gauche Ce que t'as envie de faire Max, c'est là Saut par dessus, arriver 5-6 mètres plus loin Ici, ah il est chaud celui-là, ah il y va C'est parti, allez mmh. Wouhou Lourd <rire> Il finit dans les branches Yes Ok, là, on est sur la grosse partie, là, Max. Hein. Là, c'est le départ. Et là-bas, c'est l'arrivée. Je pense qu'il y a combien, là En longueur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, suivant, on arrive. Ah, mais regardez, de côté, les gars. Perso, j'ai jamais fait aussi long. Déjà, il faut arriver de là-haut avec le bon speed. Et puis, on voit. Seulement, regardez, les gars. Il y en a déjà plusieurs qui ont raté ce saut. Il y a une croix, un mort, deux morts, trois morts, quatre morts. Il y a... Voilà ça c'est tous les vélos qui sont morts sur ce saut Donc on a un petit peu la pression quand même pour pas le rater hein. On fait un petit chouchou on se suit Max Let's go pour le premier Pouf Yes. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça vous a plu Dites nous dans les commentaires Est-ce que vous avez préféré la descente Avec le mini BMX Ou avec l'enduro BMX on est pas mort C'était euh, des sensations mais un peu différentes Pensez à vous abonner à sa chaîne Maxime Rouchaud Et puis est-ce que ça vous dit Que je vous fasse gagner un mini BMX Comme ça on se dit quoi Un petit 50 000 pouces bleus Et je m'engage à faire gagner un BMX 50 000 pouces bleus les gars foulez vous sur le petit bouton juste en dessous Vous ferez gagner un mini BMX Et si vous voulez des nouvelles vidéos Proposez-moi euh, des petits défis avec le, le mini BMX Ça peut être sympa bah, Pensez à vous abonner à ma chaîne, ça fera plaisir Rendez-vous vendredi 18h nouvel horaire À la prochaine Ciao les gars